Bonjour à tous, dans cet épisode on va parler des représentations graphiques et pour illustrer ce point, voici le graphique des températures moyennes en Suisse depuis 130 ans. On voit que malheureusement les températures n'arrêtent pas d'augmenter. On va commencer par définir les termes propres aux représentations graphiques des fonctions. On a besoin d'axes orthogonaux pour les tracer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un axe c'est une droite avec une orientation, autrement dit, un trait avec une flèche. Il faut que cet axe ait une origine, un point 0, il faut qu'on ait défini une unité, c'est-à-dire quelle est la distance qui correspond à la distance de 0 à 1. Voilà, on a défini un axe, une droite avec une orientation, une origine et une unité. Et qu'est-ce que ça veut dire que « orthogonal » Ça veut dire « perpendiculaire ». On va donc avoir un système de deux axes perpendiculaire. Ces axes, on va les appeler l'axe des abscisses pour celui qui est horizontal. Et on l'associe à la variable X. L'axe qui est vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Il est associé à la variable Y. Ces deux noms, les abscisses en horizontal, les ordonnées en vertical, il faut les connaître par cœur. Et le système des deux, une abscisse, une ordonnée, on appelle ça une coordonnée. C'est donc un couple avec une abscisse X et une ordonnée Y. Et on le note entre parenthèses, X point virgule Y. On va donner un exemple. Donc, par exemple, le point de coordonnée 1, 2. Son abscisse, donc, selon l'axe horizontal, c'est 1. Donc, on voit où, où est situé son abscisse. Son ordonnée, l'axe vertical, c'est 2. On voit où est situé son ordonnée. Eh ben Le point 1, 2, c'est l'intersection de ces deux petits traits. C'est ce point-là. donc Finalement, on doit aussi définir l'origine. C'est tout simplement le point de coordonnées 0, 0. Souvent, d'ailleurs, on utilise ce point comme intersection de l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant, on va voir la technique pour tracer des fonctions. Alors, il y a quatre étapes qu'il faut connaître et savoir faire. Première étape, on va faire un tableau de valeurs. Deuxième étape, on va tracer les axes. Troisième étape, on place les points. Quatrième étape, on trace la courbe. Donc par exemple, si on prend la fonction f de x égale moins 3i, on va commencer par faire le tableau de valeurs. Donc on fait un tableau avec x dans une colonne, f de x dans l'autre, on prend plein de valeurs de x, celles qu'on veut. Par exemple des valeurs simples comme 0, 1, 2 et moins 1. Maintenant on doit calculer f de x pour toutes ces valeurs. Autrement dit, on doit commencer par f de 0, combien ça vaut On remplace x par 0, moins 3 fois 0 plus 2, ça fait 2. On fait pareil pour 1, moins 3 fois 1, moins 3, plus 2, moins 1. f de 2, ça vaut moins 4, f de moins 1, on calcule, ça vaut 5. On remplit notre tableau, on va passer à la deuxième étape maintenant. On a nos valeurs, on peut tracer l'axe en fonction de ces valeurs. On trace nos axes, on met les nombres qui vont. Et on peut passer à la troisième étape, le placement des points. Donc le point 0, 2, 0 en abscisse, 2 en ordonnée, 0 en horizontal, 2 en verticale, est placé là. Le point 1, 1 est ici. Le point 2, 4 est ici. Et le point, moins 1, 5 est là. Et on se rend compte, comme vous l'avez déjà vu en exercice, que ces points sont alignés. On peut maintenant passer à la quatrième étape. On trace la courbe, en l'occurrence là c'est une droite on a tracé la droite représentative de la fonction moins 3x plus 2. Donc finalement, dans ce graphique des températures en Suisse, l'axe des abscisses, c'est le temps en années, et l'axe des ordonnées, c'est l'écart de température en degrés Celsius. Et c'est le travail des climatologues de trouver des fonctions qui permettent de prédire le temps qu'il fera. Alors si vous voulez prédire le temps, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.